Père, il ne faut pas rester ici plus longtemps, ou nous, nous risquons d'être aperçus par les passants. Partons. Pas tout de suite, mon fils. Je veux pouvoir admirer son visage encore quelques secondes. Hmm. Quelle œuvre incroyable, ah. tout de même. Il veux a qu'une chose aussi insignifiante renferme tant de pouvoir. Sauf votre respect, père. Cette fascination pour notre plus grand poison risque de vous être fatale un jour. Si nous ne pouvons la tuer, alors autant partir. Tu ferais mieux de t'abstenir de ce genre de commentaires, mon fils. J'ai accepté de te prendre sous mon aile, mais si tu commentes encore une fois mes actes, toi qui n'as encore jamais tué, je me délecterai de ton sein. Suis-je suffisamment clair Oui. Père. Bien. Cesse de te mettre en scène de la sorte, tu m'embarrasses. Bien, allons-nous en prendre. Pour aller plus vite, je prendrai la voie désert. Je te recontacterai plus tard. Bien. Père. Sur ce, adieu. adieu, mon fils. Adieu, père. Ah, elle se réveille déjà. Eh bien, il n'est plus temps de rester ici. Dans ce cas. Oh. Où suis-je Ah j'ai pas le temps de mettre mes mains devant mon nez. Mais mes que... mains Mais, mais. Main, mais, mais... Qu'est-ce qui se passe-t-il Qui suis-je Mes mains J'ai des couteaux à la place des doigts Non, plus important, pourquoi je n'arrive à me souvenir de rien bon, Première chose à faire, trouver un abri. Dépêche-toi, James L'hôtel est encore à deux rues d'ici je suis toute trempée. On m'y reprendra à venir manger chez ta mère, tiens. Euh, Excusez-moi Monsieur, madame, désolé de vous déranger, mais sauriez-vous. Oh mon dieu, James, cette petite a des couteaux au bout des doigts Je te demande pardon. Mais si, regarde Ce monstre a des mains horribles Mais madame, c'est très impolide Ah Elle s'approche Elle veut m'approcher James fais quelque chose Elle veut me trancher comme tu chambres de parme N'approche pas, créature du diable Va bah des rétros. aide Police Un agresseur Un monstre Je. je. Laissez-moi tranquille ouais, je pourquoi est-ce que je cours Si je m'arrête, les policiers comprendront sûrement que je... Ce monstre a des Non. Non, si je m'arrête, ils vont tous me traiter comme un monstre. Tous. Tous. Ils vont tous... Ne pas, créature du diable. Tous. Pourquoi m'enfuir si... Faut que j'aille, ils vont tous Je suis là Venez me chercher si vous êtes cap Elle est là, je la vois Faut-il l'arrêter Elle est armée et dangereuse Il vaut mieux... Et je vous entends Et vous savez quoi Eh bah, vous êtes tous moches et débiles Quoi mmh Elle a disparu Faut que tu On Il va pas à 5 mètres Cherchez partout Elle doit pas être bien loin ah! Lâchez-moi! Ah, tiens, oui. Et si vous commencez par ça, plutôt que me mordre? Comment voulez-vous que je parle? Vous m'aviez bagnonné! Oh, navré. J'avais pensé naïvement que vous faire taire serait plus efficace pour échapper à ces hommes que leur hurler des insultes. Qu'est-ce qu'il vous dit que je voulais leur échapper? Ah, parce que vous voulez vous faire attraper? D'accord. Eh bien, dans ce cas, vous souhaitez peut-être que je vous rende à ces messieurs? Non, c'est bon. Parfait, dans ce cas. Euh, bon, par contre, je commence à être un peu mouillé là, donc si je vous ramenais chez vous avant qu'on ressemble à deux serpillères. Euh... Je... Qu'est-ce qu'il y a Vous ne connaissez pas votre adresse C'est pas ça, J'arrive plus à me souvenir de rien. Hein C'est possible ça Eh bien, t'as vraiment pas de chance, ma petite. Hey petit. bon, euh, eh Je suis pas petite. Bon, ben dans ce cas, euh, euh, bah t'as qu'à venir avec moi. Hein Enfin, euh, je souhaite encore de ta famille, hein. Je comprends rien. Qui êtes-vous d'abord Ah oui, c'est vrai, se présenter. Eh, eh bien, je suis William Pinder, fondateur du cirque Britannia, et je t'invite officiellement à rejoindre ma troupe. Bon, par contre, t'as vraiment falloir y aller, là. Je suis sûr que je suis aussi pâle que toi avec ce temps. Je suis pas pâle Si, tu le dis. Maintenant, grimpe sur le toit avant que le policier passe par ici. D'ailleurs, c'est vraiment un miracle qui n'osait pas repéré. Avec le boucan que tu fais... N'importe quoi Tu parles beaucoup plus que moi J'ai dit, monte Mais je peux pas J'ai des couteaux à la place des doigts Hein Mais, Mais c'est vraiment plus Bon, par raison de plus, pour pas que tu restes tout à tu vas rouiller. un peu bizarre, parce que quand même des ciseaux sur les mains, euh, oh, c'est pas courant. Mais euh, c'est qui en fait Ah, elle est réveillée. Je vous avais pas dit qu'elle était adorable. Oui enfin, tu nous as surtout dit qu'elle avait des ciseaux à la place des doigts. Non, il a dit des couteaux. Charles, je doute que ça change quelque chose, sérieusement. Donc laissez-moi faire les présentations. Sissi, voici Adèle. Attends, tu l'as appelée Sissi Comme ciseaux Comme Scissor ends pour être exact. Oh euh, pour ma défense, je trouvais ça très joli. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi tu nous as dit que des gens avaient failli la tuer à cause de ses mains Et que tu l'as sauvé alors qu'elle allait se suicider avec les lames de ses doigts Et tu veux lui donner un nom en rapport avec ça euh, Je sais pas si ça plaît dans sa faveur, mais j'ai jamais tenté de me suicider. William Oui, bon, euh, j'ai peut-être un peu exagéré cette partie. Oh mais c'est pas grave, hein, je, à vrai dire, j'aime bien. Ah, oh, mais c'est vrai qu'elle est trop mignonne Bon, Will, tu te relèves, histoire qu'on fasse les présentations <coughs> Je disais donc, avant d'être interrompu. Ne cherche pas trop, quand même. Donc, euh, les gens, la petite trousse aux yeux violets, là, c'est Sissi. Sissi, la grande blonde avec la grande gueule, c'est Adèle, notre trapéziste. Continue, on verra bien où finira le trapèze. Euh, je prends note. Sinon, le gars châtain aux yeux noirs, là, c'est Georges, mon frangin. On est des jumeaux, donc c'est normal si on se ressemble autant. Ah, je vois On est tous les deux des comédiens et des équilibristes équestres. En gros, ça veut dire qu'on vient debout sur un cheval. Enfin, même sur les mains. Ça a toujours son petit effet sur le public. On dérive là. Et lui là, le petit blond aux yeux bleus, c'est Charles, un lanceur de couteau. C'est le petit frère d'Adèle. Il doit voir à peu près ton âge. Ah, ça, c'est pas sûr. C'est quoi ton âge, Si-Si Oh, si jeune et il essaye déjà de tremper son biscuit. Quoi mais... mais... Mais non, pas du tout. enfin... C'était juste... Euh... Enfin, tu vois quoi. Oh, mais je vois très bien, oui. Elle est vraiment redoutable. Ça un bien terrifiant, c'est clair. Et le monsieur là, celui qui est chauve et musclé. Si, si, c'est pas pour lui de montrer les gens du... Ciseau sais que si tu lui demandes, il va te répondre, non Oh euh, oui, désolé, je voulais pas. <rire> je plaisante, je plaisante. En fait, Pete est muet C'est notre dompteur de fauve. Votre dompteur de fauve est sourd Évidemment. Personnellement, je trouve ça trop drôle quand le public est impressionné qu'il n'ait pas peur des rugissements. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il ne les entend pas. C'est vraiment bizarre, vous savez. Et encore, t'as pas vu Jack. Jack C'est qui C'est un magicien. Tous les enfants adorent ses tours. Par contre, il est un peu plus réservé que les autres membres de la troupe. Il se balade souvent en ville. Tiens d'ailleurs. Quelqu'un l'a vu depuis hier Euh. Pas vu. C'est qu'on a une représentation, nous, ce soir. Euh, tiens, si si, euh, tu sais faire des tours Des quoi En gros, il nous faut une nouvelle attraction pour ce soir, euh, vu que Jack ne semble pas être sur le point de revenir. Donc, Georges te demande si tu sais faire des trucs en particulier qui pourraient épater la galerie. Euh, C'est ça. Euh Eh bien, je... Non mais sérieusement, les gens. Elle a des lames à la place des doigts. Est-ce qu'il lui en faut plus pour épater la galerie Donc, euh, si je comprends bien, tu veux transformer notre invité en bête de foire J'aurais pas dit ça comme ça, mais... Oui, c'est l'idée, oui. Bon, t'as deux secondes pour t'excuser auprès d'elle, parce que sinon, tu vas te prendre une de ces castrations. Si ça peut vous aider, je veux bien. Cette gamine m'étonne de plus en plus. Bon, et eh bien puisque c'est décidé, Adèle, tu te charges de faire répéter Sissi pour ce soir. Hein Mais pourquoi moi Parce que tu l'ouvres trop... Ah, ah Non, non, non, pas l'oreille, pas l'oreille je voulais dire parce que... Parce que tu n'es plus au point, voilà Je préfère ça. Bon, si, si, suis-moi, on a du travail. Bonjour Votre Altesse, avez-vous bien dormi aujourd'hui Ouais, super bien Elle est énorme cette chambre Duncan C'est clair que ça pue de suite moins qu'avant Je ne saurais dire mieux moi-même. Oh, j'allais oublier, il y a du courrier pour vous. Ah Et qu'est-ce que ça dit Eh bien, voyons voir... Une invitation de votre cousine à un bal la semaine prochaine... Une réception organisée en l'honneur de l'essor commercial qui s'opère dans les Indes Occidentales... Et... Ah... Voilà qui est original. De quoi Votre Altesse, attention à votre vocabulaire. Si madame votre mère entendait cela... Oui, bah elle est pas là Allez, couche <rire> En tant que votre précepteur, c'est mon devoir de vous élever à un niveau de langage plus élevé que ce... Chartier que vous parlez actuellement. Enfin bref. Je disais donc, ce dernier papier est une annonce publicitaire d'un cirque, le Britannia. Celui fait avec les voiles d'un bateau Celui-là même. J'ai entendu dire qu'il connaissait une certaine popularité ces derniers temps. Ah bon Beau. Et selon cette annonce, la raison de ce succès nouveau serait l'admission dans leur petite troupe d'une nouvelle recrue. Si tu le dis. Il est écrit Sissi aux mains d'acier, avec ses doigts de scie, saura vous émerveiller. Pardon Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir par un pouce bleu, en commentant ou en partageant la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer en haut à gauche pour vous abonner et en haut à droite pour accéder à notre site web pour découvrir toutes nos séries audio.